Bonjour, je suis Camille Dequy, en charge du suivi des stagiaires et alternants au sein du groupe Samsic, Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Camille. Alexandre, peux-tu te présenter, nous parler de ton parcours Alors, euh, en arrivée chez Samsic, j'ai fait un DUT réseau et télécom à l'UT de Caen, suivi d'une licence professionnelle Audit et sécurité réseau, pour ensuite arriver en école d'ingénieur à Rennes, au sein de l'ESNA. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes missions au quotidien euh, mes missions au quotidien, c'est surtout de la veille technologique, connaître les nouvelles failles. Voilà, c'est surtout ça les enjeux aujourd'hui. Et donc tu es suivi par un tuteur, comment est-ce que ça se passe ta relation avec ton tuteur Alors j'ai un tuteur entreprise et j'ai un tuteur universitaire au sein de l'ESNA qui me suit tout au long de l'année pour la rédaction de mon rapport et euh, suivi de mon projet. Et au niveau de, de tes missions, de ton équipe, qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans ton alternance euh, je dirais la communication autour de la veille, parce qu'on a des, des personnes dans le, dans le pôle SSI qui euh, viennent de différents environnements, mmh. euh, qui ont des différents euh, parcours et euh, qui n'ont pas forcément la même euh, sensibilité euh, à la sécurité euh, de l'infrastructure. Mmh. Donc euh, pour moi, chacun apporte sa pierre à l'édifice et puis euh, mmh. on avance comme ça. Et ça se passe bien comme ça Ça se passe bien, <rire> oui. Et du coup, pour la suite, euh, quels sont tes projets Alors, donc, par la suite, là déjà, je finis euh, donc, la, moitié, euh, la deuxième moitié de mon contrat, euh, mon premier contrat chez SEMSIC, euh, pour ensuite enchaîner sur un deuxième contrat, toujours en alternance, euh, pour ensuite déboucher sur un CDI derrière. Ok. Et aurais-tu un conseil à donner aux futurs étudiants qui souhaitent intégrer le groupe SAMSIC Oser Ok, très bien. Je te remercie Alexandre et puis nous, nous retrouvons pour une prochaine interview avec de nouveaux étudiants.